Alors, on pourrait dire que les citoyens européens se détournent des élections européennes dès le début et qu'ils ne sont pas vraiment euh, tournés vers les élections européennes parce que si l'on regarde euh, les résultats des premières élections, euh, celles de 1979, on constate dès le départ un taux d'abstention beaucoup plus élevé que euh, le taux national euh, dans chacun des pays. Si on prend le cas de la France par exemple, on a un taux d'abstention en France en 1979 de près de 40%, alors que euh, les élections législatives juste d'avant et juste d'après en France on a un taux d'abstention de, de 16%. Euh, au niveau de l'Union européenne euh, en général, en 1979, on a 38% d'abstention, ce qui en fait déjà un taux extrêmement élevé au regard des, des autres démocraties, enfin des démocraties nationales et des élections nationales. Ce qui euh, amène très tôt, en fait, les des auteurs, si on pense à, à Schmitt et Reif, de parler d'élections de second ordre, de second order elections qui favorise d'une part l'abstention, d'autre part des votes plus, plus extrêmes. Et euh, ça a pour effet que euh, très tôt, le, le taux va, euh, va friser euh, euh, des sommets, puisque si on pense au, au cas français, dès 1989, euh, la moitié de l'électorat français s'abstient, on est à 51%. Et dans le cas des élections européennes, le, le grand moment du drame, euh, ce sont les élections de 1999 où le taux européen atteint et dépasse les 50%. On est à 50,5% d'abstention. C'est le cas euh, en Allemagne aussi. Euh, euh, si l'Allemagne participe un tantinet plus, euh, dès 1999, on atteint aussi euh, 50%. Ça, c'est pour les, les, les, les pays de, de l'Ouest. Ce phénomène n'a fait que se renforcer avec les, les pays de, de l'Est. Si on pense aux, aux trois élections auxquelles ont participé les, les Hongrois, le taux d'abstention le, le moins fort pardon, de la Hongrie, c'est 62%. Lors des premières élections, on est à 72%. Et la Hongrie est un pays qui participe beaucoup dans ces nouveaux venus puisque dans le cas de la Slovaquie, par exemple, le taux d'abstention atteint les 87% aux élections de, de, de 2014, ou pour la Pologne, 76%, ce qui en fait des taux extrêmement élevés d'abstention. Et donc c'est un motif d'inquiétude des institutions européennes, de manière assez précoce et, et, et on le voit euh, du côté des politiques publiques en matière de communication puisque euh, très tôt, alors, ça commence dès euh, les années euh, 60, ça se renforce dans les années 70 avant les élections, mais dès les années 80 et les, euh, les deux mandats de, de, de Jacques Delors vont véritablement être des mandats de renforcement, de volonté de faire participer, de, de chercher à convaincre euh, les, euh, les citoyens par différents, euh, différents différents programmes avec le choc euh, Maastricht de 92 où euh, on découvre que euh, il n'y a pas un consensus permissif comme on le pensait auparavant euh, du côté des citoyens européens, mais on, on a plutôt euh, ce que Hugues euh, et Marx euh, appellent un peu plus tard un dissensus contraint, un a constraint dissensus, c'est-à-dire que la norme, c'est plutôt la contestation, le dissensus au sein des institutions européennes et au sein euh, des euh, citoyens plutôt qu'un soutien un peu mou, ou même mou, comme on l'espérait euh, auparavant. L'idée quand on, on commence à, à parler de consensus permissif, et c'est euh, l'idée qui euh, anime à la fois les, les acteurs politiques euh, européens, les, euh, les, euh, les leaders de, de partis, euh, les, euh, les intellectuels euh, des études européennes, euh, mais également les fonctionnaires de, de la Commission, c'est que euh, le projet européen étant euh, quelque chose par nécessité, est nécessairement euh, bien et optimiste, euh, il y a euh, une forme de consensus euh, des citoyens qui, certes, peuvent ne pas s'intéresser aux questions européennes, peuvent ne pas comprendre grand-chose aux questions européennes, mais ils sont permissifs, ils trouvent ça acceptable et ils voient euh, des marques de progrès. Et ça, c'est vraiment euh, l'élément de la littérature euh, et, et, et un sens commun partagé par l'ensemble des, des acteurs, euh, qui justifie euh, l'ensemble des, euh, des politiques menées, les citoyens sont pour l'Union Européenne. Et euh, ceci est attesté en plus dès 1973, quand on développe le programme Eurobaromètre, qui a vocation à, à tester euh, ce sentiment européen, et on, on a dans les résultats, euh, par les indicateurs, euh, ce qui vient renforcer tout le monde, l'idée que euh, les citoyens soutiennent le projet européen.